à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et aussi en performance dans notre vie d'entrepreneur ou d'entreprise, comment interagir de manière plus positive avec son environnement pour pouvoir justement être plus performant. Je vais justement parler de l'écoute, c'est une question évidemment essentielle, l'écoute on va le voir et je crois que plus on avance dans les années plus cette dimension devient importante dans nos métiers, dans nos activités et pas seulement d'ailleurs au sein de nos entreprises mais aussi de notre vie privé. Alors, l'écoute, euh, pourquoi ça me porte autant Il euh, faut savoir que depuis des années, maintenant, je forme et accompagne des, des centaines de personnes euh, chaque année euh, dans leur euh, évolution personnelle. Et On va s'apercevoir que l'évolution, quelle qu'elle soit, ça passe aussi par l'intégration de l'environnement. Et cette intégration de l'environnement, c'est quoi C'est souvent des êtres autour de nous qui ont euh, des choses à dire, qui ont des choses à, à vivre, qui ont euh, des sentiments, qui ont des pensées, qui ont des, des comportements, des, des attitudes particulières. Et, et très souvent, ben, pour mieux euh, gérer ces interactions pour mieux grandir avec, avec cet environnement. Mais on va voir que la qualité de l'écoute, ce n'est pas un moindre mot, c'est quelque chose de très, très important. L'écoute, ça sert bien sûr à prendre en compte l'autre, à le reconnaître, à le considérer, non seulement dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit, mais surtout dans ce qu'il vit, euh, c'est à ce qu'il ressent. Et c'est ça pour moi qui va faire l'énorme différence dans une qualité d'écoute. Alors, si j'avais donné quelques clés comme ça, qui, en tout cas, dans, dans mon expérience, ont fait, je pense, la plus grosse différence, je parlerai de trois, trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est la capacité à donner du feedback. Quand quelqu'un parle, euh, alors soit il, vous inter il interagit avec vous, hein, euh, par exemple, il est dans le bureau, il vous parle. Euh, Est-ce que vous le regardez, par exemple Est-ce que vous lui donnez du feedback Vous savez, l'inconscient, le, le, quand il s'exprime auprès d'une personne, euh, bah, il a besoin d'un retour. Ce qui fait d'ailleurs un peu la difficulté parfois quand on, on débute devant une caméra, c'est qu'on n'a pas le retour. Et, euh, et ça, c'est très important. Quand, quand vous voulez accroître la qualité de votre écoute, c'est de regarder la personne qui vous parle et lui donner du retour. Euh, si c'est au téléphone, ben, ça va être de lui donner du retour euh, auditif. Et ça, c'est le premier point important, parce que quand quelqu'un parle avec vous, il va tout de suite détecter si vous êtes avec lui ou pas. Notamment d'ailleurs, si vous êtes une femme, hein, c'est quelque chose qui vous êtes encore plus sensible qu'un homme, euh, et notamment au regard. Hein, ça, c'est très important. Euh, pour être, je peux être sur mon ordinateur et vous parler. Mais Si vous êtes une femme, le fait de vous regarder, c'est encore plus important qu'un qu homme. C'est vrai pour les deux, mais c'est encore plus important pour le monde féminin. Donc, la, la, la dimension du regard et du feedback, donner du feedback, c'est très important. C'est d'ailleurs quelque chose que vous ferez par instinct quand vous êtes, par exemple, dans un bureau et qu'il y a quelqu'un d'important à vos yeux. S'il vous parle, vous aurez la tendance à le regarder automatiquement. Pourquoi parce que, bah, parce que vous avez envie de lui apporter de l'intérêt. Si c'est quelqu'un avec qui la, la relation est plus habituelle, eh bien, vous perdrez un petit peu cette, cette attention-là. C'est ce qui se passe parfois à la maison quand vous avez un, un ami qui vient vous voir comme ça qui vient pas souvent bah du coup dès qu'il vous parle vous êtes plus attentionné si c'est quelqu'un qui est un de vos enfants vos conjoints bah, du, votre conjoint pardon euh, bah du coup c'est moins moins important donc ça c'est le premier point donner du feedback la deuxième chose qui me semble aussi très importante qui va faire la différence c'est que quand quelqu'un vous parle que vous échangez, ce n'est pas de vous arrêter aux premières réponses. C'est de savoir relancer la personne, obtenir plus de détails, que ce soit à l'égard de ce qui l'amène à penser ça, de ce qu'elle poursuit, de ce qu'elle ressent. C'est comme une deuxième vague. Et souvent, dans cette deuxième vague, ce qu'on va aller saisir, c'est ce à quoi la personne est plus sensible. Au début, elle vous parle un peu de ce qui la préoccupe immédiatement par rapport au sujet. Et puis, si vous descendez un peu plus, vous aurez des sensibilités qui sont plus en arrière-plan. Et dans cette notion d'écoute de, de deuxième niveau, de en compte de ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ben vous verrez il y a une dimension de considération qui sera donc plus forte et pour vous aussi ça sera probablement plus, plus intéressant. Et puis enfin la, la, la troisième chose qui me semble très important c'est qu'une fois qu'elle vous a livré du contenu et eh bien que vous puissiez lui renvoyer en feedback, en synthèse, en quelque sorte, les éléments clés. Donc, en fait, ce qui se passe pour toi, c'est telle chose, c'est ce que tu penses, Toi, ce qui c'est intéressant ce que j'entends, ce que tu dis. C'est tel point, tel point, tel point. Ça, ça, ça je trouve très intéressant et voilà. C'est une espèce de validation de ce qu'elle vous a donné. Donc ça, c'est vraiment les premières priorités en termes d'écoute. Si vous avez aujourd'hui envie de rehausser votre votre système d'écoute, je vous invite comme ça, dès, dès les prochaines heures, à, à expérimenter ça. Un, donner du feedback quand la personne vous parle de Poser des questions pour aller un petit peu plus loin dans sa sensibilité. Et trois, après qu'elle vous ait redonné comme ça avec quelques informations, c'est de savoir lui redonner en synthèse, en fait, les points importants qu'elle vous a communiqués. C'est d'autant plus important si vous êtes dans une relation qui n'est pas seulement une relation de discussion comme ça tous les jours, mais dans laquelle vous poursuivez un but commun ensemble et que vous avez besoin justement d'avoir une qualité d'écoute pour accroître encore une fois cette capacité d'évoluer ensemble. Voilà, si ça vous parle de réagir un petit peu autour de, de tout ça, ça m'intéresse, moi j'aimerais bien avoir votre avis, vos clés, vos impressions, votre expérience ou peut-être vos, vos suggestions aussi pour justement accroître l'écoute active, comment vous y prenez et puis au plaisir évidemment de continuer à échanger à travers nos vidéos. Merci à vous tous. Très bonne journée.